Shushan, it's not Susan, it's Shushan. Bossy MC. Hugo Boss. Yes. Je vous ai dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de secret aussi. Hein. C'est joli par ici. <truits> Oh, le boss. Oh, le boss. Mais il fait mal hein. J'ai même pas le temps de spot, non! C'est des bâtards! J'ai même pas eu le temps de. J'ai même, de... même pas eu le temps de finir la cinématique, c'était mort! Smoke de moi? C'est de pire en pire. Je meurs en me prenant des coups d'or sur la tête. Je suis super dégoûté. Je l'ai presque eu et j'ai plus eu de munitions. Et ouais, c'est parce que je me suis raté. Tout à l'heure, j'ai tiré sur les... Uh. All you can talk about is the money It's fairy tales of just how you grow. How dare you? Me, We're coming into land. Can I store that overhead for you? Certainly. You, sir, I don't you he's a Susan. Then you're not a linguist, are you, Tanya? It's not season. it's shushan. Parfait. <rire> eh, il était dur le combat du boss, hein. Let's go. Oh, le capitaliste nice. <muches> Bon, et eh ben voilà, on a fini la démo. Le jeu était pas mal. Bah écoutez. J'espère que... On rejouera à ce jeu. Peut-être quand il sortira. Et en attendant, bah, gardez le swag. Je suis un peu déçu parce que... Normalement on est censé, enfin on les voit là derrière, c'est censé avoir des tours, des trucs comme ça, plus d'ennemis. Mais je pense qu'ils sont dans la version complète, pas dans la version qu'on a eue.